j'avais comme envie de commencer avec un petit exemple tiré justement de mon plus récent cours ce matin. C'est-à-dire qu'on a fait un exercice. J'aime bien ça faire des ateliers en classe et aujourd'hui c'était est-ce que TikTok me connaît bien? Précisément, est-ce que l'algorithme de TikTok me connaît bien? Je me doutais un peu de ce que ça allait faire comme résultat parce que je l'avais déjà testé sur moi quelques reprises. Mais je vais voir comment les étudiants allaient réagir à la demande, c'est-à-dire de créer un nouveau compte sur cette application-là, à partir d'un appareil qu'ils n'avaient jamais utilisé ou soit un de leurs collègues qui n'avait pas de TikTok, je vous dis tout de suite, c'est rare ans qu'ils n'ont pas de TikTok, 10 ans, 20 ans, ils sont à 80% là-dessus. Euh, donc, j'ai dit, vous allez à ce moment-là créer un compte. Vous allez commencer, vous n'allez pas doter votre compte de trop de spécificités. Puis vous allez regarder des vidéos et là, après une dizaine de minutes, vous en likez cinq Ensuite, vous allez euh, « Regardez les comptes qu'on vous suggère, auxquels on suggère de vous abonner, vous allez vous abonner. » Et là, je leur demandais avec trois en équipe et de prendre des notes sur ce qui se passait, ce qu'on voyait à chaque fois. La plus grande surprise, un étudiant venu me voir qui l'a fait vraiment avec, euh, je pense que ce dit je lui ai qu'est-ce qu'on en faire un billet de blog, tellement il le fait avec attention. Et au bout de 15 minutes, alors qu'il avait pris un appareil qui à sa mère, donc euh, c'était pas teinté de lui trop trop, il voyait déjà qu'on lui proposait des contenus destinés des jeunes célibataires masculins, euh, genre euh, hétérosexuels, et ensuite qu'on commençait, lui, il dit, je vais m'abonner à un plongeur, donc, que j'aime beaucoup, on parle de natation ici. Et là, l'algorithme, à lui proposer des contenus de genre de petite tenue. Il okay, est-ce que ça se pourrait que ces algorithmes-là regardent aussi les contenus, les analyses et me proposent des contenus visuels La réponse était oui, évidemment et que je vous en parle parce que c'est une des choses souvent quand on est, hein, quand on pense aller un peu plus dans le logiciel libre, à se séparer un petit peu autant dans les réseaux sociaux que dans le logiciel qu'on utilise couramment, ça fait partie des préoccupations qu'on a, c'est-à-dire la question du traçage vraiment excessif que font les applications euh, du CAFAR, hein, que font les applications des géants du web. Et là, on voit TikTok qui est une application chinoise qui fait aussi un traçage dont on ne sait même pas ce qu'il y en est, mais on commence à comprendre qu'il est très, très puissant. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer la petite présentation que j'ai faite. Moi, je vous vois encore sur le côté A. Ah, sur le côté ici, un Voilà. Donc, le logiciel, pourquoi et comment? D'abord, hein, je pense que parmi les raisons que l'on pourrait euh, citer, il y a l'anecdote dont je viens de parler c'est On en a soit un petit peu dans le pompon, on commence à se sensibiliser. Je pense qu'il y a des événements qui nous ont forcé un peu à le faire. Euh, Rappelez-vous Cambridge Analytica, pour ceux qui euh, s'en souviennent moins, hein, c'est quand on s'est aperçu que le fameux Steve Bannon, qui était conseiller de Trump, avait, avait engagé une firme qui s'appelait Cambridge Analytica, qui sous des prétextes finalement de recherche universitaire, (pas universitaire, a tellement ciblé de profils, hein, on faisait un petit test sur Facebook, censément pour de la recherche, et quand vous acceptiez, Bien, vous aviez coché hein, ce qu'on fait souvent sans lire les règlements pour qu'on puisse finalement faire la récolte des profils de tous les amis. Comme ça, on se trouve avec des dizaines, pas de milliers, de millions de profils. Je pense que ça a monté jusqu'au-dessus de 80 millions et grâce à ça, on a pu faire du ciblage et du micro-ciblage pendant la campagne électorale de 2016 dans la présidentielle américaine qui a mené à l'élection de Trump. Ça a été particulièrement, je vous dirais, perturbant pour beaucoup de gens de comprendre qu'un petit geste comme ça, qu'ils ont fait faire un test en ligne, une application entière, avait pu avoir un impact sur un événement aussi important qu'une présidentielle américaine, surtout quand on pense hein, à l'impact que, en que, plus, la présidence de Trump a pu avoir à plusieurs mmh. niveaux, on s'aperçoit que, oh, tout d'un coup, ce traçage-là, il y, y, y a des conséquences. Donc, il y avait des valeurs fondatrices hein, du web qui étaient justement censées être un espace de partage, un espace, hein, comme disait Tim Berners-Lee, où on allait apprendre à chacun sur comment on travaille, comment on collabore en ligne, comment on peut améliorer tout ça. Mais finalement, ce que Berners-Lee constatait, il hein, nous a offert, le web, d'ailleurs, hein, en code source ouvert, en 1989-90, quand ils ont euh, procédé avec ça. Et euh, il s'est aperçu que le Web, après, a été colonisé hein, littéralement par des forces, justement, du côté des États-Unis, c'était les premiers à avoir utilisé pas mal Internet dans les années 60-70. Donc, présentement, ce sont surtout des compagnies américaines qui détiennent, finalement, à peu près tout. Alors, quand vous allez sur le Web, on dit « Google », c'est une compagnie privée Google. Hein, alors, on ne va pas sur « DocDocGo » naturellement. On va avoir tendance à aller sur la grande entreprise qui collecte des données, qui des fois, je hein, euh, joue un peu, je vous présente par exemple joke vécu en classe. Vous dites aux étudiants de faire une recherche sur Guillaume 40, faites Guillaume-le juste pour voir qui sort en premier. Hein, ça va être le métier vierge. C'est peut-être peut intéressant, mais c'est peut-être pas le même intérêt si vous êtes en histoire par exemple. Fait qu'on comprend un peu tout ça. C'est pour ça qu'on voit, on a vu comme justement un creux un peu par rapport à tout ce qui était logiciel libre parce qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, on s'y intéressait beaucoup. Il y a même beaucoup de développeurs à Montréal. Hein. Vous verrez par exemple dans la Fête d'hiver, des gens comme euh, Evan prodromo qui est à Montréal et qui a été quelqu'un qui a mis sur, sur, en ligne, diaspora, un réseau, un peu à la Facebook, mais libre. Euh, donc, on peut voir un peu comment. On a même un petit peu oublié, parce que pourquoi on a oublié, si je suis en classe, je vous demanderais de répondre, mais je vais toujours me répondre moi-même, parce que c'est trop facile. Parce qu'on nous a rendu ça tellement facile, finalement, que des fois, aller, par exemple, utiliser la version, utiliser Mastodon plutôt que Twitter, je vous donne des noms comme ça, mais on va les voir à mesure qu'on va avancer, ça paraît beaucoup plus facile d'utiliser Twitter parce que Twitter, justement, est doté d'intelligence artificielle, etc., qui fait que tout l'apprentissage, hein, comme sur Facebook, est très facile. Vous commencez, ça se fait pratiquement tout seul. Je vous ai mis ici, justement, là, comment les changements technologiques nous ont amené en ce moment. C'est drôle parce que je, ça tombé que je cherchais des vieux ordinateurs et la situation était réintégrée. Hein? Alors, on dit les temps de changement, hein, les, les apprenants éritent de la terre, ils doivent apprendre justement par eux-mêmes à, à apprécier finalement la beauté puis à s'habituer à un monde qui n'existe plus. Le monde qui est vie n'existe plus. Hein? On, on, on conçoit que ces ordinateurs-là ne sont plus ça. Mais ce qu'on voit dans ça, c'est la miniaturisation. Maintenant, cet appareil-là ici, hein, mon téléphone a probablement plus de mémoire puis de, de RAM etc., que tout ce qu'on voit là à l'écran. Fait que la micro -informatique est venue changer quelque chose. Hein. Les machines, quand ils ont pu se mettre en réseau, je suis sûr qu'il y en a parmi nous eux, qui se rappellent par exemple du père à père hein, de Napster. Mm. Napster, hein, c'était les débuts d'une révolution qu'on imaginait qu qui allait du gratuit de l'échange, de partage. On s'est fait ramener vite à l'heure. Pour l'anecdote, c'est mon frère qui l'avait installé chez nous. Lui. lui il téléchargeait du métal, moi je téléchargeais du également, on se comprenait. que, <coughs> on a donc compris rapidement que les grandes entreprises allaient vouloir récupérer ça. Puis nous finalement, nous avons un peu ce pouvoir -là. Mais ça nous fait comprendre que chaque changement technologique, si on n'est pas hein, alerte, amène finalement des changements dans comment nous, on va interagir. J'aime bien citer quand je parle de... Par exemple, Sherry Turco qui dit attention euh, à vos assistants vocaux à la maison parce que nous, on est plus flexibles que les robots comme humains. Donc, qui va s'habituer en premier? C'est nous qui allons changer comment on communique en premier lieu avant que les robots s'habituent à nous parce qu'on veut communiquer avec eux. Et les valeurs que Tim Berners-Lee avait tâché, si on veut, d'insuffler dans son projet qui était le Web donc hein, le World Wide Web c'était la gratuité. La gratuité, mais ce qui en est resté, c'est le Free Software Movement qui est vraiment plus philosophique, mais, qui, mais dont les grandes lignes se retrouvent hein, dans le mouvement justement du libre ou de l'open source. Il y avait aussi la démocratie parce qu'on voulait un web qui serait géré par les utilisateurs. Hein, donc, il y avait des comités un peu partout. On a encore, par exemple, ICANN, les adresses des de, de, URL, mais remarquez que c'est ceux qui décident comment le web va se passer. Ils s'appelle Google, Amazon, Facebook, euh, Facebook Meta maintenant. Je, je me permets de sourire quand je dis Meta parce que c'est tellement. Je ne sais pas si. En tout cas, vous irez voir. Je vous suis qui sont dans la maison là. Allez voir Meta, Mark Zuckerberg quand vous aurez le temps euh, par votre moteur de recherche préféré vraiment pas un grand succès jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait aussi la question du crowdsourcing, aller chercher la sagesse des foules. On espérait Wikipédia fonctionne encore comme ça. Ce sont des comités de bénévoles en grande partie qui justement documentent le site et nous, on peut aller proposer des modifications quand on se fait un identifiant. Donc, il y a encore ce côté-là, mais avouez que même Wikipédia il beau s'améliorer, des fois on oublie pratiquement ce fonctionnement-là. Et ils vont encore par don aussi. C'est un, un espace ouvert à tous. Donc, on espérait qu'il y aurait une démocratie participative qui viendrait avec Internet. On attend encore, hein? on a parlé de liquid democracy. On essaie plein d'affaires. Mais franchement, là, j'allais dire à de temps en temps, euh, en Islande, on finit par faire marcher un petit bout de ça. On n'a pas réussi, peut-être hein? parce qu'ils sont moins Je un petit village, on réussirait. Le partage, c'était aussi dans ces valeurs-là. Ce partage-là, hein, je verrais présentement, il est encore dans tout ce qui est réseau pair-à-pair, mais il est aussi dans ce que l'Estig a apporté, les, les licences Creative Commons. Donc, on va voir un peu aussi comment ça s'orchestre parce que, par exemple, quand on m'a demandé ici si pour la conférence, on la diffuse en ligne, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ben, Quand on la diffuse, on met une licence, hein, on choisit une licence Creative Commons qui permet aux gens qui, dans un but éducatif, veulent utiliser notre contenu. De le faire, de ne pas soucier de rien. Mais si dans un peu commercial, on va dit, ah non, il non, faut que vous nous reveniez parce qu'au hein, départ, c'était problématique quand on a commencé à avoir des conférences en ligne parce que les gens pouvaient les utiliser euh, pour n'importe quoi, finalement, et surtout pour rien en termes de, de, de monétisation. Hein. Tout le monde faisait de l'argent du contenu des autres. Fait que donc, on peut voir comment on a mis en place tout ça, Wikipédia, les Creative Commons, le partage, mais on dirait qu'on l'a comme oublié. Et là, on est vraiment très, très, très, je dirais, dominé par tout ce qui est GAFAM et compagnie. La domination, d'ailleurs, des géants du Web, je suis allé voir euh, sur le site justement de Framasoft. Je vois pourquoi y a un petit ah, peu qui passé ici. Hein? Ça doit être mon cerveau euh, post covidien qui nous fait ça. Euh, donc, euh, la domination des géants du Web, hein, là, je, vous savez, une petite idée, si vous avez Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft n'est pas toujours là. Je vais vous dire pourquoi ensuite. Euh, cette domination-là, ça pose, des nouveaux, ça pose je dirais, de nombreux problèmes pour nos libertés. D'abord, il y a le capitalisme de surveillance le fait hein, que toutes nos données qui sont ramassées, mon anecdote des étudiants ce matin, c'était pas naïf. C'est clair que c'est pour faire de la publicité, c'est pour mieux cibler. Hein, le, et ce qu'on veut faire, c'est toujours hein, d'être de plus en plus, je dirais, raccord sur le même site. Vous allez voir une pub, vous allez cliquer, vous allez pouvoir acheter. Hein. Ce qu'on veut, c'est que tout ça, ça soit tellement organique que vous n'ayez pas conscience. <rire> hein, D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Les gens se retrouvent à dépenser beaucoup plus en raison de la facilité. Attends, on ne voit pas la transaction, hein, ça paraît tellement plus facile. Il y a les dérives démocratiques. Je pense qu'on pourra en trouver beaucoup d'exemples. On peut penser au Myanmar. On peut penser à beaucoup d'endroits où est-ce que par exemple Facebook, dans le doute, <coughs> <coughs> pardon, c'est du Myanmar, comme ils ne comprenait pas bien les langues en usage, ben, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là Ils effacent tout. Ils hein? ne laissent pas les gens communiquer. Fait autant la résistance les gens qui essayent hein, de s'organiser. Que ceux qui essayaient d'opprimer les autres, finalement, si vous voyez leur poste euh, effacé. On va voir la même chose aussi comme dérive démocratique avec, euh, avec ça, quand on regarde, euh, même, je pense qu'il y a eu, ben, en fait, vous vous rappelez le coup d'État peut-être en Turquie aussi, hein, il y avait justement, on fait maintenant ce qu'on appelle des Internet shutdown. alors que Tim Berners-Lee s'imaginait qu'on allait pouvoir partager tout ça. Ah, ça a marché jusqu'en 2011, à peu près. Puis là, ben, il y a des leaders qui ont trouvé où était la, hein, le bouton off finalement l'internet dans leur pays qui ont commencé à en abuser et des réseaux sociaux aussi. Et Facebook n'est pas un organe, n'est-ce pas, de liberté d'expression. Que si quelqu'un se plaint, ça se peut que le discours ne passe pas là-bas. Euh, une fermeture aussi sur une seule vision de la société. Euh, autre exemple tiré de l'enseignement, juste la question liée par exemple qui a été débattue pendant six ans sur Facebook avant que Facebook accepte que des groupes de femmes pouvaient discuter d'allaitement, puis des fois, il y avait peut-être avoir des photos de sein et que ça n'allait pas être fait dans une perspective commerciale ou encore, hein, justement, sexuelle. Et ça a été long. Il a fallu vraiment énormément de pression de beaucoup de pays pour que Facebook accepte même qu'en octobre, comme maintenant, le mois du, justement de la sensibilisation comme cancer du sein, qu'on laisse des photos, par exemple, dans des publications françaises où on voit quelqu'un qui met son sein dans une machine pour faire une mammographie. Pour expliquer aux gens, n'ayez pas peur, allez-y, appelez votre médecin. Facebook en fait ça, considérant qu'un médecin, ça ne peut pas être vu. Fait, une seule vision de la société, c'est aussi ça. Hein. C'est quand on dit sur le corps, sur votre image, euh, la standardisation aussi des standards de beauté. Là, maintenant, on commence à voir un aplatissement, je dirais, de tout ça. Puis la centralisation des données et des attentions. Tant et tellement qu'on parle hein, d'économie de l'attention. C'est là qu'on en est rendu avec ça. La situation actuelle, juste pour vous donner une petite idée que même si on allait faire un peu de livre sur le, le on de sale, comme on dit en bon français, on ne leur enlèverait pas trop d'argent. Euh, malheureusement, les. Et tout ça, c'est moins, quand je sors mes diapos, des fois, eh, ils sont en euros, mais je pense que vous pouvez facilement voir que c'est quand même pas mal de sous qui sont générés. Regardez ici, par minute, hein, 194 000, euh, 195 000 pratiquement euros pour Amazon. Je pense que même si on utilisait des fois d'autres services, il n'y a personne qui. Euh, en tout cas, dans la haute direction, personne n'en subirait avec la conséquence. Vous pouvez voir aussi Google hein, avec 353 000 ici. Euh, Facebook, on sait que c'est 90 milliards par année approximativement. Ça fait à peu près chaque minute, hein, il rentre énormément dessus. Euh, on a mis Tesla aussi dans ça et Netflix, parce que pour ceux qui l'ont oublié, Tesla, ce n'est pas une compagnie de voitures, c'est une compagnie de technologie incluse dans des voitures. Vous achetez un logiciel de gestion avec une carcasse autour, finalement, avec une carcasse automobile. Et ça, il y a des Américains qui l'ont compris à leur départ quand ils se sont aperçus que quand ta patrie manque et que tu penses que tu n'as plus de recharge, bien, que cela peut débloquer un bout que normalement tu aurais juste en un premium même une situation d'urgence où ta vie peut être mise en cause, on va peut-être accepter de donner la charge plus chère. Donc, vous voyez un peu comment, d'un coup, on se retrouve dans un univers où c'est des algorithmes des ordinateurs qui dirigent tout. Hein, même si vous allez rouler ou pas en voiture. C'est une domination technique, hein, économique, culturelle et politique. Parce que, bien évidemment, que, oh, avec Cambridge Analytica, je pense qu'on a compris qu'on pouvait même influencer la politique en utilisant cette puissance-là. Comme ce sont des entreprises privées et non pas hein, gouvernementales ou paragouvernementales, gouvernementales bien, nos préoccupations y en tiennent compte. il faudrait pas que ça nous au non plus parce qu'il faut que oh, le compteur continue à tourner pendant chaque minute où on a un ou deux à faire. Pourquoi donc le GAFA est passé au Congrès sans Microsoft? Ça, c'était en 2020. Euh, c'était une époque on avait beaucoup de temps parce qu'on était en confinement. En fait, on a tous écouté ça, je pense, en ligne. Un peu, comme moi, j'y suis ça pas mal. C'est parce que Microsoft avait déjà été inquiété, il y a une vingtaine d'années, parce qu'on trouvait anormal que Microsoft, par exemple, vous force à utiliser leur navigateur, vous force à utiliser quand vous arriviez sur un PC que vous n'ayez pas le choix d'utiliser d'autres types de logiciels ou en fait que ça soit induit de façon assez forte. Et puis, déjà été euh, là-dessus. Hein, on leur avait demandé de séparer justement hein, le côté euh, hardware, software, etc. pour qu'on puisse commencer à parler d'une possible concurrence. Bon, malgré que ça n'a pas changé grand chose parce que même quand on est en Mac, on utilise le logiciel de Microsoft. Euh, Microsoft, c'est maintenant aussi un site comme LinkedIn hein, qu'ils ont acheté. Parce que tout ce qui est base de données touchant leur domaine, ils veulent bien sûr en faire l'acquisition. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui pourrait nous inquiéter puis nous donner envie peut-être d'être moins dans ce réseau-là? Ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Hein? L'économie de l'attention, c'est que, et ça, c'est vraiment, c'est un fait en sociologie qu'on observe, c'est qu'on s'aperçoit que, bon, moi, souvent, vous ne pouvez pas avoir 24 heures d'attention par jour. On espère bien vous en chercher 18 minimum. Hein? Et puis, euh, inquiétez-vous pas on est en train de penser, si on ne pourrait pas, pendant vos 6 heures, 7 heures de sommeil, hein, vous connecter d'une façon ou d'une autre pour que vous soyez finalement encore hein, dans, la, dans, la, finalement, dans la chute à donner, si on veut. Donc, l'économie d'attention, ça vient cartographier l'idée du, du temps du sens, cerveau, du temps de cerveau disponible. c'est, en fait, chaque seconde d'attention que vous porter à une marque. Et vos brides d'attention sont calculées en lettres. On appelle des micro-interactions quand on est plus dans une perspective sociologique. C'est-à-dire, hein, chaque fois que je like quelque chose, le réseau comme OK, présentez plus de ça à Télémie, à Nadia, etc. parce qu'on veut qu'on s'engage plus. L'idée, c'est toujours ça. On va mesurer aussi les clics que vous faites, le temps de passer sur des pages web pour voir, pour faire un portrait, justement, de la base de vous. Beaucoup d'entre vous ont probablement vu là, derrière nos écrans de fumée le fameux film qui. Justement, elle faisait un peu état de ça. C'était très, très, dramatisé, mais quand même, ça nous permettait de comprendre un peu le fonctionnement. Puis ça, ça repose, l'économie de l'attention, sur la captation de la manipulation signaux, des signaux acquis qui nous investisseurs. Hein, quand Facebook dit que vous passez six heures par jour sur son réseau, admettons dans tel. Je veux dire, il, il y a franchement, on y va jusqu'à ce point-là, les 18-24 standard les personnes de tel âge à tel âge, les personnes qui ont tel revenu. On segmente ça vraiment beaucoup. Pourquoi? Pour dire à des investisseurs, hey, « c'est chez nous que tu devrais annoncer parce que les gens passent en moyenne 24 heures par semaine sur notre réseau et ils consultent tous environ une ou deux publicités. Fait que tu peux être parmi ceux-là hein, pour avoir des clics joyeux puis ça va bien aller. » La fidélisation, c'est la captation plus longue d'attention. Puis l'alerte, on dit hein, quand vous avez des notifications, etc. C'est la captation courte à capitaliser. Il y aura un autre chapitre à faire aussi sur la notification, comme facteurs psychologiques hein, qui nous rend souvent assez inquiets, je dirais, parce qu'on vient un petit peu à chercher la notification comme une gratification, hein, quasiment comme une source de dopamine. <coughs> et quand on parle de capitalisme de données, le capitalisme de données et la surveillance, pardonnez-moi, là, Mme Holrum, a oublié ici, ça ce que je fais ça, mes étudiants sont toujours, ils et me corrigent dans mes diapos. Je suis très maniaque sur ces affaires. Maintenant, c'est moi qui le fais. On Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, il est traité en français en 2019, euh, Susanna, je crois juste un essai super facile à comprendre. Et justement, elle explique hein, que les données deviennent une source de pouvoir. Hein, finalement, c'est quand celui qui a le plus de données, celui qui a le plus de pouvoir. Puis, ça donne aussi la capacité de redonner les données. Et Quand vous êtes un commerçant, vous avez plus une base de données marketing. Hein, vous avez Facebook qui vous dit Je te vends, les données de tes clients Parce que c'est sur ta page Facebook qu'ils vont s'abonner et vont connaître ton produit. Cette distribution-là, mais souvent on à dit que c'est injuste ou, euh, parce que c'est possible seulement dans les structures de capitalisme. Parce qu'on s'en retrouve justement, euh, on s'en retrouve que les bénéfices politiques et sociaux, quand tu les communautés sont déjà rien. Comme communauté, de savoir qui est dans notre communauté, on vicile nous dire que ça n'a plus de valeur. comme. Hein, investir en publicité Facebook. Je voudrais remarquer que pour avoir travaillé dans le milieu culturel il y a quelques années, on a même compris que le culturel avait aussi ce problème-là. Hein? Les, les organismes culturels, hein, peut-être qui, qui, qui sont de ce milieu qui nous écoutent, plaçaient avant leur publicité dans le devoir, dans des journaux comme voir, sur des sites Internet. Maintenant, ils vont directement sur Facebook pour rejoindre leur public. Et là, tout d'un coup, il y a tout un milieu hein, de la publication culturelle. Il plus d'argent de payer de journaliste, etc. Donc on a tout un définancement à de nos structures finalement qui se passe avec ça. Il y a aussi la question de l'économie de la traçabilité. J'ai eu un beau cookie monster, parce que le cookie est très important hein, est dans cette économie-là, surtout dans le Google, hein, ce qu'on appelle justement le, les, les témoins de navigation, les fameux cookies. Donc, euh, qui nous suivent d'un site à l'autre. Des fois, sur un site, là, vous ouvrez, au lieu de dire oui, j'accepte le cookie type, non, on va vous amener voir qui vous trace. Vous allez avoir une petite surprise. Ça peut aller jusqu'à 200, des fois. Cites qui vous tracent, qui mettent des pixels hein, pour voir si on va vous reconvertir à quelque part. Moi, je ne parle pas euh, religieusement ici. Vous reconvertir, c'est faire de vos clients. Un autre genre de, <rire> de conversion. Donc, comment est-ce qu'on va vous amener ailleurs, par pas, par pas? Euh, les gens qui font de la publicité numérique connaissent bien ce fonctionnement-là. Cette traçabilité-là des comportements, c'est devenu la ressource clé de l'économie numérique, des plateformes, au point d'engendrer. Hein, on dit dans toute vision du social une forme de biais. Chaque fois qu'on parle de social, c'est rendu qu'on le comprend, parce que je vous parlais en entrée de, euh, de TikTok. Il va falloir se demander est-ce qu'on est devant le réseau social? vie que peut-être que non, parce qu'on n'apparaît pas des, des, des gens. Comme, on ne sait même pas qu'on a des amis sur le réseau. On apparaît des individus avec des contenus. Dans le but de les garder engagés le plus longtemps possible, puis éventuellement de les amener dans un processus de consommation. Je veux bien savoir où est le social là-dedans. Hein? Ce n'est pas, pas là que vous allez vous faire le plus d'avis nécessairement. Donc, les questions liées, là je tombe dans le vif du sujet, liées aussi à la propriété intellectuelle et logiciels, bien, c'est ça, c'est que la loi antitrust américaine avait mis fin aux pratiques de facturation d'IPM. pour ces produits. vous pensait un ordi, puis il fallait que. Hein, tout soit dessus que vous deviez payer pour l'ensemble des choses. Puis le logiciel a été perçu comme faisant partie de la machine. Catherine, jamais il y a des enjeux de temps, vous me dire, mais parce que je parle énormément, je le sais, on serait plus, je suis basée par la vie puis tout ça, plus, je parle encore, c'est comme si, il n'y plus de je, je trouve un bon, en fait. Donc, c'est la traduction, on disait, le logiciel à ce moment-là, devenait comme un produit de connaissance, hein, C'est la traduction d'un langage machine. Hein, quand on pense même à un algorithme, les gens sont comme c'est compliqué. Un algorithme, tout simplement hein, une commande, une, une recette qu'on demande. Par exemple, hein, l'intra serait hein, voir quels posts sont les plus populaires sur Facebook. Pour ça, on va voir le critère 1, critère 2, critère 3. À la sortie, hein, dans, là, il y a l'algorithme qu'on ne voit pas que Facebook, ne peut le montrer. À la sortie, on va avoir hein, finalement le post le plus populaire. Donc, les logiciels ont fait la même chose. Vous voulez faire quelque chose, le logiciel, hein, dans son langage, Transmet justement ce que, ce que vous faites avec ça. Fait c'est la mise en action d'un processus. Fait que le logiciel, c'est une action C'est une action sur un contenu, sur ce que vous voulez avoir. Les questions éthiques qu'on va se poser, justement, en lien avec le logiciel, ben, on va se demander, est-ce qu'une nouvelle connaissance, c'est là que le livre apparaissait déjà comme hein, déjà dans les années 90, comme quelque chose de, qui allait être porteur, mais bon, ça, ça a changé un peu. Et surtout que maintenant, on vous vend les logiciels en SAS, ce hein, qu'on appelle le Software as a Service. Maintenant, Word, vous êtes abonné à nous, vous payez tant par mois, il n'y a plus comme un disque hein, qu'on a, puis c'est plus, plus à vous. Et vous savez, hein, en termes de la juridique, vous ne pouvez pas transférer tout ce qu'on achète comme ça, les jeux, etc. Il paraît que c'est juste pour nous. Donc, on voit quand même, ça, on, on, a, on a poussé le bouchon un peu loin. Donc, on sait dit qu'une connaissance nouvelle va être appropriée de façon privée. C'est la première chose que les gens qui s'intéressent au livre vont se demander. Si oui, ben, dans quel régime de propriété intellectuelle est-ce qu'on devrait l'enregistrer on, de on vient de se donner un peu une définition. C'était quoi un logiciel C'est pas. C'est un. C'est hein? Donc, on dit c'est l'œuvre d'un auteur. Mais c'est. Est-ce que c'est un brevet qu'on devrait. Il y a des parties des logiciels qui devraient être brevets qui sont y et des parties qui sont relatives aux droits d'auteur. C'est un œuvre assez complexe, un logiciel en ce sens. -là. Imaginez maintenant quand on est en jeu, puis que vous avez du visuel aussi, etc., puis vous avez de la, de la création. Fait, quelle pratique de création et d'usage hein, du brevet là, va être favorable finalement à établir un bon usage là, finalement de la protection de l'inventaire? C'est là aussi qu'on a commencé à se poser de temps plus de questions que lorsqu'on fait des logiciels, par exemple, sans dire, toute la communauté peut contribuer. Moi, j'ai presque toujours utilisé, par exemple, WordPress pour blogger ou Drupal quand je faisais des sites en, en, en entreprise. Ben, ces deux logiciels-là, les gens s'organisaient à l'époque à Montréal, des groupes autour de ça pour échanger et pour retourner de l'information à ces plateformes-là, Drupal, etc., pour justement améliorer le produit. Donc là, à ce moment-là, hein, il y a des lignes de code qui ont été ajoutées, probablement par le, le, le groupe de Girl Geeks de Montréal, qui. Hein, voulaient justement faire finalement des genres de hackathons pour améliorer les logiciels qu'elles utilisaient. On voit que c'est une propriété qui peut être partagée parce que les commentaires des gens, tu sais, vous retourner sur le logiciel, vont être utilisés pour le mettre à jour. Fait, comme utilisateur, vous êtes un participant. Il y a la question du droit d'auteur hein, qu'on va voir, on peut voir aussi. Donc, euh, le droit d'auteur, protège-le, sans avoir à dévoiler le contenu. Vous comprenez aussi que <coughs> même si on parlait d'algorithme, on a même même chose, on va dire propriété intellectuelle de l'algorithme qui obtient la propriété commerciale, etc. On a toujours ces questions-là avec l'informatique. Fait l'éditeur va commercialiser le code, puis il n'a pas besoin de dévoiler le code source. C'est ça qui arrive quand c'est un code ouvert, évidemment il est là. Hein, même quand Tim Berners-Lee a développé le web, il a mis le code hein, dans, librement en, en, disponible et les gens pouvaient, dans hein, des requests, ce qu'on appelle des requests for comments, des requêtes de, de commentaires, aller faire des commentaires, ben, améliorer le produit. C'était comme une œuvre collective, finalement, qu'on faisait. Quelqu'un une bonne idée, il a structure, ses porteurs, puis d'autres gens disent Ah, pourquoi on ajouté ça, ça, ça. Fait que la différence entre le brevet et le droit d'auteur, la philosophie du livre hein, est celle du commercial. Parce que, justement, la philosophie du livre, quand même, reconnaît hein, la parenté, mais en même temps, c'est hein, on, on essaie de détacher de, de quelque chose d'un produit mais essentiellement commercial. J'ai une citation de madame il faut si jamais. Je n'ai pas de félicitations parce que je ne sais pas, je ne me suis pas inspirée. Et je vous ai mis les petits logiciels aussi du copyright et du copyleft, qui est un peu la petite joke, justement, les programmes, parce qu'on a le copyright qui protège tout, qui cache tout, puis le copyleft qui est justement de laisser les choses un peu plus, si on veut, aérer et être finalement retouché par d'autres. Je vous ai trouvé aussi un petit diagramme où est-ce qu'on peut. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement les logiciels qui sont de source ouvertes. Regardez, par exemple, la NASA. Quand les gens disent que c'est dangereux, source ouverte, tu sais, NASA Open Source Agreement, alors je pense que c'est… y a énormément de grandes entreprises. Donc, je pense que même Netflix et des entreprises comme ça utilisent hein, des codes sources libres pour faire leurs choses. Et on a, à l'intérieur, on a le Free Software qui est une sous-catégorie parce que celle-là, elle est là, il a plus, justement, elle est plus exigeante pour se classifier. C'est vraiment une question de philosophie. Hein. C'est Richard Stallman qui est comme quelqu'un qui avait vraiment une idée. Il continue encore à prêcher partout dans le monde, d'ailleurs, avec ces affaires -là. Il m'a fait des chansons sur le logiciel libre. Hein, est ce est? Donc, on s'aperçoit justement que le, le force finalement, c'est le terme le plus près hein, qui serait, qui manifesterait qu'un produit est gratuit et de source ouverte. Hein. Donc, on pourrait avoir le, le FS, pour le Free Software, c'est vraiment, on s'en va dans tous les critères qu'on va voir après, mais ça fait quand même une distinction parce que entre libre et gratuit, il y a des petites nuances quand même. Les incontournables de ce mouvement-là, ceux sans qui finalement, on n'aurait pas les outils dont je vous parlais au début. Richard Stallman et son Free Software Movement, C'est une journée de petites barbes pour Richard parce que des fois, il y a la barbe jusqu'à là, hein, ceux qui le connaissent, je vois parce que des fois, il est, puis je pense qu'il prend un certain plaisir à avoir aussi une apparence qui fait qu'on qu s'en souvient bien. Linus Torvalds qui, qui, qui était à Concordia et qui a créé le fameux système linux qu'on retrouvait justement. Donc, ce qu'on dit c'est justement c'était un système libre qui était, si je ne me trompe pas, sur les marques entre autres sur ce, à certaine époque. Puis Lawrence Lessing et les Creative Commons, il fallait que quelqu'un hein, qui avait des connaissances en droit puisse créer ces licences-là. Fait que là, à partir de là, vous avez donc un système d'exploitation, une de base hein, qui est libre, que vous pouvez utiliser. Hein, donc vous ne serez pas dans un système prédéterminé, dans un US ou dans un autre système, vous allez dans sur net, puis vous allez pouvoir l'utiliser pour les produits, hein, pour les, les créations que vous allez faire, le système de Creative Commons. Si vous créez un logiciel ou un plugin, vous pouvez lui attribuer une licence. Puis à ce moment-là, dire Bien, je veux que les gens puissent s'en servir, le modifier, etc. Mais s'il si, ne, ne le mobilise pas pour faire du profit. On a vu des gens prendre le logiciel quand même, de WordPress, je le dis, qui est libre et le barbecue, si on veut, on faire un logiciel payant, ce qui est complètement contraire à ce que les gens qui, qui ont lancé sur ce type de logiciel-là souhaitaient. Donc, le logiciel libre, c'est un logiciel, donc, code source, hein, c'est-à-dire la série d'instructions qui font le programme, et avant la compression, est rendu ouvertement disponible. Ça ne devrait pas, c'est ce que je dis, faire l'objet d'une appropriation créative. Vous devriez donc, quand vous l'utilisez, toujours dire c'est basé sur, admettons, un logiciel WordPress, sur Drupal, sur hein, un logiciel libre que j'ai pu télécharger, on m'a laissé hein, le faire. Alors, vous pouvez même hein, avoir des gens qui vont le modifier pour vous, etc. Ça, ce n'est pas un problème, mais vous devez normalement reconnaître l approprié, l approprié, la propriété. Le développement des logiciels libres est fondé sur le volontariat et le bénévolat des participants dans un mode d'organisation coopérative. C'est là, souvent, quand on lit des gens qui s'intéressent, pourquoi ces questions-là? Je pense, euh, j avais, j avais Francesca Musiani, puis euh, Zenia dont je vais parler de je ne sais pas ce que je vous en parle, je pense, je ne sais pas, enfin, trop C'est beau COVID, c'est le que ça passe, ça se passe. Ça fait vraiment quatre semaines, j'espère je, que je passe trop longtemps. Donc, dans un mode d'organisation coopérative, c'est que souvent, les bénévoles, ce qu'on va remarquer, c'est qu'ils forment un groupe de bénévoles et là, des fois, les partent on perd un peu hein, euh, l'usage quand on utilise ce type de, de, de plateforme-là. Et c'est pour ça que c'est important, justement, le lien par la communauté Internet est super important, parce que sinon, si on suit juste à notre communauté hein, médias, dans, dans, dans un milieu, des fois, on risque des fois de ne plus avoir autant de gens qui, qui y contribuent. Puis les deux composantes du libre, il y en a une qui est politique, j'ai le Parce que pour que les quatre libertés qu'on va voir après puissent s'exercer, il faut qu'on puisse accéder aux code source. Vous ne pouvez pas le protéger justement par le droit d'auteur, etc. Il faut qu'il soit là. Hein? Et puis qu'on puisse aller modifier. Si on veut acheter une page d'accueil, si on veut faire ça avec, on, peut, on devrait pouvoir le faire. D'ailleurs, même des instances comme Mastodon, puis tout ça là, dont je parlais, qui est le Twitter finalement libre, là, on peut justement créer un serveur, etc. Puis, à commencer à l'utiliser puis le modifier selon nos besoins. Puis la deuxième composante est juridique. C'est-à-dire que vous devriez avoir les quatre libertés garanties, des licences spécifiques qui sont dites libres. On les appelle copyleft. Hein? je le précise. C'est un clin d'œil ironique au copyright parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Les fameuses quatre libertés, c'est quoi un logiciel libre finalement? C'est quoi qu'on vous permet, qu'on ne vous permet pas avec les autres? Si je vous avais présenté ça il y a 15 ans, vous auriez peut-être j'ai des logiciels qui me permettent ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas même. Hein? Quand vous avez un logiciel, vous n'êtes pas à même de faire quoi que ce soit d'autre que ce que le logiciel vous permet de faire au départ. À moins que, justement, vous soyez une très grande entreprise, qu'on vienne l'installer ou peut-être changer quelques conditions pour vous. Mais autrement, on prend ce qui est là. Donc, la première liberté, c'est celle, c'est la zéro, imaginez-vous donc. C'est celle de faire fonctionner le programme comme vous voulez pour n'importe quel usage. La première, ensuite, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, de modifier pour qu'il effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez. Vous auriez par exemple un logiciel de comptabilité de source libre, vous pourriez demander un programmeur, et là vous pouvez devenir une programmeur, la ce qui va venir modifier des choses pour que vous ayez des fonctions plus rapides à utiliser pour utiliser le logiciel et que ça fonctionne mieux. Je sais qu'en informatique à l'école, ils utilisent beaucoup de, de livres et ils font ça justement. Ils modifient. Là, ils ne tapent dedans, puis euh, on ajoute, puis là, après, du monde, comment ils sont tous mêlés, mais quand même, <rire> je me permets de le dire, parce que des tu sais, fois, j'en sais que ça aux gens d'informatique, mais eux, ils l'utilisent apprennent ma théorie avec ça c'est drôle. Donc, l'accès au code source est une condition nécessaire. La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider les autres. Vous avez fait un logiciel, maintenant, pour le milieu communautaire. Puis les OBNR, etc. Fait que donc, vous l'avez fait modifier, vous avez payé, vous pourriez dire, bah, nous, hein, nos membres, on leur redistribue hein, les copies de ce logiciel-là ou de ce logiciel-là qui va les aider à accomplir telle fonction. Puis ensuite, la liberté de distribuer vos, euh, justement, aux autres, les copies de vos versions modifiées. Donc, toute la communauté peut profiter des changements. Puis la, pour ça, il faut que l'accès au code source soit, justement, hein, elle doit être nécessaire. L'usage commercial, là, ça ne veut pas dire non commercial, cest veut, veut dire que personne ne peut jamais faire comme ça à partir de ça. Quand on écoute justement les discours que Charles Talman disait, même pour le Free Software Movement, quelqu'un peut par exemple avoir une copie gratuite et euh, dire admettons à, à un client Mais je, vais, je, vais te, je vais te le, le mettre sur mesure pour toi, puis c'est tu sais moi qui tu vas rémunérer parce qu'on met le logiciel gratuitement. Donc, je vais t'aider comme ça. Euh, dans certains cas, comme quand on voit dans les philosophies comme euh, de logiciels libres, on vous a tenu beaucoup de mouvements là-dedans, les gens vont même vendre là, les, soit des données ce que vous voulez, pay, pay what you want, là, euh, des copies, par exemple, de logiciels, de petits logiciels qu'ils ont fait à partir de codes sources libres, parce que c'est leur travail que vous payez. Un peu comme lorsqu'on paie, par exemple, à des créateurs indépendants pour des jeux vidéo ou pour d'autres petits programmes comme ça. Puis un programme même doit toujours offrir les quatre libertés qu'on a vues avant. Puis justement, Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, hein, parce que c'est la personne qui vous l'achète, il faut qu'elle voit le code aussi et qu'elle puisse le mettre à sa main, c'est ça qui compte. Puis le fait de mettre certaines de ses libertés hors d'atteinte, puis d'exiger un de paiement hein, pour les exercer, ça veut dire qu'on a enlevé là, la liberté du programme. Fait que les gens qui prenaient, par exemple, Drupal et qui en faisaient une version qui appelait barré, j'ai vu ça quand je travaillais en entreprise, ça me dérangeait un peu parce que je reconnaissais quand même que c'était ce logiciel-là, mais il avait usurpé la propriété d'autrui pour le vendre. Il aurait pu quand même hein, me facturer pour l'installation, la modification, etc. Mais là, de dire, vous allez devoir vous payer à la nuit, hmm, c'était une pratique discutable au sens de ce logiciel-là. Pourquoi qu on, on, va, on va aimer justement le, le, le côté du savoir ouvert? Parce que, pas compris, il y a plein de gens. Quand, à partir du moment, quand je vous dis qu'il y avait une très grande communauté pendant un certain temps à Montréal, autour de Drupal. C'est parce que oui, les gens sont bien utilisés des affaires comme moi, que j'aime moins, parce que chacun Mais Drupal, c'est parce qu'on pouvait justement aller, même moi qui, qui ne connais pas, j'allais aux rencontres des gens de Drupal. Je peux prendre des notes. Euh, on avait des clubs, juste des filles de Drupal. Il y avait des clubs qui étaient genre mix Drupal. depuis que je faisais une seule rencontre de girls qui codaient. Mais quand même, ça nous permettait donc de, justement de travailler sur le logiciel, de transmettre la connaissance dans des groupes comme ça et De proposer des modifications, des fois même à l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a une phase, on dit, de rendement croissant pour le produit, parce que le produit est entretenu par la communauté. Puis, il y a des processus d'apprentissage quasi limités parce que tu peux te réunir autour de ce code-là, puis l'enseigner aux autres, puis l'utiliser pour apprendre, finalement, à coder, à utiliser, justement, des codes sources libres. Puis, là, ensuite, ce qui est avec ça, la circulation rapide, on, on des améliorations, ça fait justement une boucle hein, qui permet d'avoir une efficacité une efficacité globale. Puis on, on peut justement inciter hein, les gens à retourner de l'information. Et c'est là que ça devient intéressant. Pensez hein, même le fonctionnement d'une plateforme comme Wikipédia. Où vous pouvez envoyer vos commentaires sur ce qui est hein, une faute y a dans, un, par exemple, un texte ou chose comme ça. Vous pouvez créer même un utilisateur puis aller suggérer une modification. C'est l'idéal hein, que les clients puissent directement, les usagers, interagir. Fait que donc, on a un ensemble d'instructions codifiées qui circulent en ligne. Je peux vous dire que sur GitHub, par exemple, là, euh, moi, quand je fais des projets, mettons, euh, je ne sais pas, pour utiliser des données qui viennent d'Instagram ou d'un réseau comme ça, c'est souvent là hein, que je vais aller télécharger des gens qui nous proposent des choses et on peut les modifier puis les utiliser pour nos propres projets. Il y a une circulation des hein, codes sources quand les programmeurs les mettent au service et des et autres. Toi, tu peux retourner ensuite. Hey, moi, j'ai fait ça avec. On peut les voir. Puis, euh, si jamais vous voulez créer, vous aussi un agent conversationnel, vous aussi, mais, mettons, moi, par contre, euh, il y a puis les différentes lignes de code qu'on a achetées. Et ensuite, bien, ça fait qu'il peut y avoir des millions d'usagers qui vont ramener des problèmes. Vous savez comment on aime ça quand on se pose une petite fenêtre, signaler votre problème. Et nous, quand on en peut se sent plus préoccupé parce qu'on contribue au produit, c'est intéressant. Et on dit que ça annule justement la distance. On ne se sent pas comme consommateur, on se sent vraiment comme un usager du produit. Quand on est dans le côté, euh, justement, Free Software Movement, j'ai mis le documentaire, mais on ne le regardera pas, là, euh, jusqu'à 4 heures après-midi, je serais bien capable, mais euh, vous pourrez aller voir ceux qui ont une présentation. Le, le, le, là, quand on, les gens sont partis de nouveau, ben non, quand je vous disais qu'en 1990, c'était florissant, c'est qu'en 1983, Richard Starrman avait fondé un mouvement social qui prônait la gratuité pour les utilisateurs. La licence GNU, hein, pour GNU, c'est euh, Unix, donc c'était pas le système habituel, la plateforme, la, la plateforme opérationnelle qui supporte à Apple, Apple uh, iOS, bien c'était pour ça, hein, on avait GNU, on avait Linux, etc. Puis en 85, Stallman a fondé une fondation littéralement pour soutenir ce mouvement-là. Vous avez ici au Québec facile.qc.ca hein, qui peut justement vous permettre d'aller voir un peu ce qui se passe avec ça. Et quand, chaque fois que j'en parle en ligne, tout à l'heure, je vais probablement en parler, je trouve toujours des gens, de la, finalement de la, de la, de la fée diverse québécoise, la, fédérale, la Fédération des, des serveurs, etc., qui m'écrivent en me disant, « Mais si les gens cherchent des cadences, les gens s'intéressent à ça. » Puis, je pense qu'on l'a vu, je ne sais pas si c'est avec Cyrielle ou Catherine, mais sur Twitter, on a toujours du monde qui répond quand on publie, qu'on fait une conférence, des gens qui disent, « Mais moi, j'utilise que ça et je code. » Et là, je me suis aperçu que quelqu'un avec qui j'avais, Justement, travailler, André, Péclair, dire, mais écoute, il y a du monde qui veut s'embarquer, je vais aller, moi, faire le côté pratique. <rire> il, y des, il y a des codeurs hein, à Montréal, à Québec, vous savez qu'il y a avec eux autres qui travaillent, du monde, ben, un peu partout, qui peuvent hein, vous soutenir dans ces projets-là. Souvent, ça coûte moins cher d'acheter une grosse suite d'offres, hein, pour pour le bon bureau. C'est déjà quand même pas mal Le logiciel libre, c'est des philosophies différentes. Donc, quand on parle justement, le, le Free Software Movement, c'est vraiment, hein, c'est la liberté, mais c'est aussi un mouvement qui va plus loin, qui veut socialement être pour la liberté et la justice. Donc, il dégage justement tout ce qui est démocratie. C'était vraiment des valeurs qu'on disait là, que nos GAFAM euh, maltraitaient pas mal. Le, le logiciel libre, lui, et l'open source recouvrent à peu près la même gamme de logiciels, mais l'idéologie open source, par contre, met surtout l'accent sur des avantages pratiques et ne fait pas campagne sur les principes de justice d'équité, des principes d'ailleurs. Hein. Imaginez-vous donc, des fois, les gens sont, quand je les enseigne, je des gens de l'informatique me disent hey, On n'avait jamais vu ça. Je dis Pourtant, ces principes-là, je les ai écrits dans un livre de Norbert Winner qui est écrit en 1949, hein, sur le devenir de l'informatique. Ce n'est pas nouveau qu'on se préoccupe de ce qui se passe dans ces machines-là et qu'on essaie justement de rendre ça plus euh, juste et plus équitable. Fait donc, vous pourriez être seulement dans la catégorie que j'ai mis en Hein, puis utiliser par exemple Joomla. C'est vrai que j'avais beaucoup de Joomla, euh, etc. Souvent, c'est le PHP hein, qui est sur les sites. De plus en plus, au début, personne ne programmait. Je te rappelle parce que tu as l'air d'être intéressé à ça. Il n'y avait personne quasiment qui programmait en PHP Je y a juste une vingtaine d'années. Puis tout d'un coup, à mesure qu'on s'est mis à utiliser Drupal, Joomla, WordPress, on a vu de plus en plus de programmeurs en PHP. Et je peux vous dire que même quand on est dans le communautaire, euh, il y a des gens, euh, j'ai encore, encore le contexte, de contacts, je vais vous en chercher. Qui code en PHP et qui peut nous aider améliorer ce qu'on a comme, je dirais, attribut euh, numérique. Qu'est-ce qu'est la «fait diverse? Je vous en parle depuis tantôt. Il y a le métavers qui nous énerve un peu, mais il y a aussi le «fait divers ou la fête diverse, dépendant comment les gens l'appellent. C'est de fédération et univers. Hein? C'est un réseau pour les logiciels libres. Et là, c'est-à-dire que vous pourriez même compter réseaux sociaux. Hein? Je vous ai parlé beaucoup, de de contenu, hein, on, on, on a parlé de logiciels, etc. Le logiciel de contenu. logiciel, on sait qu'on a un open office aussi qui existe, qui est, qui est dans, dans le code source libre. Là, j'ai je, je, je, trouvé petit graphique justement, il y avait y a des qui s'en en dessous. Justement, Creative Commons, ils sont là, dans le côté à gauche. Donc, ce qu'on peut voir, c'est par exemple, Diaspora. Donc, je vous disais, c'est du macro-blogging qui avait été créé par un Montréalais. quelqu'un qui était très actif dans le lieu blog, entre autres, un mouvement où je m'investissais. Ben, Savez-vous qu'en même temps, j'ai commencé mon blog Anecdote. C'est bon, je suis des anecdotes personnelles en 2002. C'est à cette époque-là que Van me prouve tout. Et encore là, mon blog, il y a encore, encore mon adresse, j'ai mes serveurs, mes affaires. Donc, elle euh, avait lancé Diaspora. Euh, ensuite, on a aussi Obzilla. Hein, qui vous fait penser sûrement à Modzilla. Et quelque chose qui commence à être vraiment, euh, et je suis allée juste, moi j'ai euh, Mastodon que j'ai sur mon appareil aussi, que j'essaie d'investir. Ce que j'aimerais beaucoup, je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a un peu plus d'instances fédérées, genre euh, locales, pour utiliser Mastodon, hein, peut-être Nouveau euh, Québec, Montréal, etc. Je suis sur le Mastodon général, le Mastodon poly polysocial. Mais donc, Mastodon ou Cléroma sont des, euh, finalement, des... Des sites qui, vous, qui donnent un, un, un effet un peu semblable à Twitter, mais sans algorithme de contenu, et avec des contenus, des fois, un petit peu, je dirais, en marge de ce qui va toujours être tendance dans ces, ces choses-là. donc, vous pouvez être en, en, en lien avec des mouvements sociaux en Europe, avec des gens avec qui vous voulez rester connectés. Souvent, bon, c'est pour ça que j'y vais, c'est parce que je vois Mediapart, je vois plus juste ça, hein, ça devient comme un petit endroit où je peux juste consulter les contenus qui m'intéressent. Euh, pour ce qui est de PeerTube, peer pardonnez-moi, c'est un peu le YouTube finalement euh, de la de la diverse. Déjà, ça fait comme une feed diverse, la feed comme vous voulez. Je vous ai mis des liens pour ceux qui vous demandent de euh, Conspiracy Distillery, c'est parce que je vais vous montrer qu'il y a plusieurs instances. On pourrait à Montréal pour les organismes communautaires, par exemple, lancer un fait diverse, justement un, un PeerTube. De vidéos, d'informations, des capsules, etc. Donc, tout ce contenu-là pourrait être à un endroit. Ça serait-tu fort? Je me suis même à penser à ça en montant la, la présentation. Et Je vous ai mis donc deux euh, liens que vous pouvez aller découvrir. Pour les autres, Pixelfeed, c'est l'image, c'est le partage d'images qui est un peu comme euh, était au départ Flickr. Si y se souviennent, Flickr était un. Flickr n'était pas géré par plein d'algorithmes. On voyait les gens qu'on voulait voir, on voyait beaucoup de photos artistiques. Maintenant, quand on est sur Instagram, il faut quand même dire que l'algorithme commercial nous cantonne souvent à voir hein, des, beaucoup de publications qui sont très redondantes. Je dirais, moi j'ai l'impression même que sur YouTube, hein, on a l'impression qu'il y a 15 vidéos qui existent parce qu'on nous cerne tellement qu'on voit toujours le même contenu. Ben, c'est pour ça que je faisais faire le test dont je parlais à mes étudiants, c'est pour leur montrer que quand tu es dans un réseau comme TikTok ou même sur YouTube, tu vas toujours être ramené à ce qu'on pense que tu veux voir. Alors que si tu vas sur The Conspiracy Distillery, tu vas voir des, con, des, des contenus qui démontrent des conspirations, des contenus inspirés de, de, de théories conspirationnistes, etc. Mais tu vas les choisir. Tu vas pouvoir voir et on, tu, tu ne seras pas embarqué dans un espèce de tourbillon. Même chose sur Mastodon, euh, où on peut justement suivre des gens, on peut suivre des comptes, on peut juste aller voir globalement un fil et on ne se sent pas toujours appelé. Et surtout, on contrôle tellement bien mon nos notifications qu'on n'a pas l'effet hein, de, de, de, de psychologie qu'on va avoir habituellement. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Évidemment qu'il y en a beaucoup plus hein, qu'on pourrait trouver de ce, ce type d'exemple-là. Euh, je sais que parmi les chercheurs en France qui s'intéressent à ces questions-là, beaucoup euh, utilisent soit Pléroma ou Mastodon et puis YouTube, entre autres, pour partager de la science. Parce que des fois, on est un peu embêté hein, quand on est chercheur et qu'on veut être un peu plus, justement, je dirais, détaché du GAFA, d'être tout le temps rendu, en train d'utiliser Slack, qui est une compagnie commerciale, d'utiliser YouTube pour mettre les vidéos, des conférences qu'on fait quand on pourrait créer justement une instance, et les instances, par exemple, comme Peartoo, vous pas besoin d'être inscrits pour consulter. Donc, vos membres pourraient consulter les vidéos que vous mettez sur une instance fédérée euh, de façon assez facile. C'est <coughs> bon, j'ai encore de la voix pour m'arriver à la fin de présentation. C'est quand même euh, pas Il y a le site paulier.com aussi, où j'ai pris cette image-là euh, pour vous montrer un peu justement ce qu'on pouvait en faire. C'est-à-dire, justement, on nous refait le, le chemin là, hein, de ce qu'on parlait tout à l'heure des quatre étapes. Donc, vous pouvez voir ici les fameuses quatre étapes, le législatif, comment ça marche. Bien, justement, hein, on va avoir la diffusion d'une ébauche accompagnée de la recette, c'est-à-dire le code source hein, qui va être diffusé librement. Il va y avoir une première version fonctionnelle et là, on voit à peu près, hein, c'est fait un peu comme un, un graphique agile, à peu près à chaque petite tournant. Hein, il y a des gens qui peuvent intervenir et puis modifier la chose. Fait que là, ensuite, on aura des propositions d'amélioration, identification des erreurs. On va le voir beaucoup, euh, par exemple, sur un site comme GitHub, sur un temps que les gens déposent un code ouvert. Ensuite, il va y avoir des discussions qui vont s'ensuivre. Ou même la section développeur, je dirais, hein, le chiffre n'est pas du tout libre. Le monde, Twitter offre quand même ces possibilités-là. Mais c'est l'exemple idéal, c'est d'aller voir justement, donc moi, je vais voici ce que j'ai fait, comment je chemine. Fait que vous pouvez donc, justement, aller faire des propositions, Ensuite, le logiciel est amélioré et on va y avoir ajouté de nouvelles fonctions. Puis là, on pourrait même hein, faire de la traduction, de la rédaction de la documentation. Souvent, ça va être quelque chose qui va être très demandé, c'est de produire des gens de petits guides pour les utilisateurs. Donc, ceux qui ont suivi hein, de 1, 2, 3, 4, vont pouvoir faire, mettons, un guide en HTML avec des, hein, des captures d'écran, tout ça, pour expliquer aux gens comment utiliser, finalement, le nouveau logiciel. Je vous avoue que même pour des logiciels comme Mastodon et tout ça, euh, ça serait bon hein, qu'il y ait plus de guides, on aurait probablement plus d'utilisateurs. parce que je pense à quelqu'un sur Twitter qui m'a parlé de ça, je l'ai vécu. On commence à parler d'avoir un endroit où mettre ce genre d'informations-là parce que c'est ça qui est un peu, qui, je dirais qui est un petit peu décourageant, c'est que c'est plus facile d'utiliser un chef commercial que d'utiliser un ça le libre. Mais si nous, on s'applique à mettre des guides en ligne comme des Communautés font justement en Europe, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus hein, d'utilisateurs. Et le cycle d'amélioration, à mesure que les usagers vont se multiplier, prenons par exemple, vous faites un peer to etc., dans votre cas, bien, là, tout le monde va le contribuer. Ici, si c'était le cas d'un logiciel que vous ajoutez, maintenant de recherche, ou autre chose à partir d'un code source libre. Même chose, plus il y a de gens qui commencent à l'utiliser, plus vous avez de retours d'informations. Et là, c'est là que ça devient justement intéressant. On commence à à avoir une circulation, puis une communauté, surtout, hein, qui va utiliser ce logiciel-là. Et moi, moi, je voudrais ce qui me donne espoir par rapport à ça, j'en ai eu quelques-uns ici, euh, avec l'initiative de Framasoft qui est sur Framalib ou Framasoft qui est dégoût Internet. Vous pouvez trouver les liens, envers, justement, à LibreOffice. Euh, il y a beaucoup de gens, même des étudiants, qui utilisent encore la suite euh, bureautique euh, LibreOffice. Le, il y était un temps où on n'avait peur qu'à le faire parce que justement, il n'y avait, de... <rire> oui, hein, avait plus de gens qui s'occupaient d'entretenir ce type de logiciel-là. Mais je pense que la petite colère citoyenne autour de Analytica de Microsoft, de, des milliards d'argent de, qui circulent et contribuent parfois plus au mal-être du monde qu'au bien-être. Là, on a vu avec Instagram ce qu'on a constaté, nous ramène peut-être un petit peu plus vers ça. Je remarque quand même une communauté euh, au Brésil avec. Imaginez-vous la chose est quand même intéressante, c'est la seule chose que j'aime de Twitter, c'est non, pas vrai, j'aime plein d'affaires, même si le logiciel qui n'est pas libre, tout, c'est qu'on peut traduire. J'ai pu comme ça entrer en contact avec des gens justement au Brésil qui sont des boursiers de la Fondation Mozilla, etc., qui produisent Thunderbird. Et ça devient super intéressant. Les gens qu'on rencontre dans les conférences. Donc, vous pourriez utiliser justement le client courriel issu du projet Mozilla. Mozilla, ce qui est bien en plus, c'est qu'ils redonne. Hein, une fondation qui redonne. Euh, quand j'avais fait, en 2018, euh, l'exposition qui était avec Tactical Tech, on avait fait ça à, Mont à Montréal, sur justement les nouvelles avenues. Mais Mozilla, vous pouvez aller voir hein, avec Tactical Tech, ils produisent du matériel pédagogique. Et encore là, c'est aussi hein, libre accès. Nous, on ne l'avait pas en français, on l'a traduit. Les autres, ils ont fait reviser une traduction, on pu mettre des traductions en français vous pourriez faire la même chose, vous pouvez prendre le matériel de Tactical Tech et de, de Mozilla, puis l'utiliser pour faire de la sensibilisation, ayons hein, même un, un detox euh, euh, kit, qu'on appelle un, un petit kit de détoxie, je pense c'est parce que je, je crois qu'on se connaît probablement par euh, de l'institut la message féministe, ok c'est ça parce que j'étais sûre que je t'avais déjà vu, mais c'est ça effectivement je suis toujours là en, train de faire de, en train de faire justement des plaidoyers ou ce genre de choses-là, c'est qu'on peut Traite. On peut nous faire des traductions et les proposer. Fait que vous pourriez aller chercher du matériel des kits pour vos usagers d'informations, d'éducation. Puis quand vous les motivez, que même les rendre. ils les... bon, dieu, des idées, hein, J'aurais dû prendre plus de décongestionnement, je suis encore plus étonnante. ça. Euh, petit joke. Donc, le libre etc. Et Firefox, je le conseille aussi aux étudiants, parce que même si nous tracent un peu, ils nous tracent moins que Google, que Edge et compagnie. Fait que par exemple, pour tout ce qui est recherche universitaire, ça j'aime ça aller du côté de Firefox à hein, utiliser ce moteur-là parce que je, je me sens moins justement, tu sais, là, ici, là, puis, euh, tout ça. Fait que donc, ça peut être le début d'une belle relation entre vous et justement le libre avec hein, le, le, le client pourriel qui est encore là il suffit de trouver, hein, il suffit de faire un appel sur des sites, quelqu'un peut vous aider à cette année. Utilisez Firefox et LibreOffice, par exemple. Euh, le LSTU, je le vois de temps en temps l'utiliser, euh, qui est justement une application Web qui permet de raccourcir des URL. Vous savez qu'il y a toujours eu des services qui faisaient ça, mais souvent, les Bitly compagnies finissent par fermer, changer et non être acheté. On perd toujours finalement ces choses-là. Euh, Lufi vous permet de transférer vos fichiers, justement, en toute confidentialité. Et euh, je vous en ai mis un autre, l'ultime, partagez vos images aussi. Et l'avantage, c'est ça, c'est que vous êtes. Ben oui, Fox, oui merci, M. Tétro, qui nous parle de Foxit, qui est un lecteur de PDF. Fait qu'autour de Firefox et Thunderbird, vous avez déjà, je dirais, puis souvent, là, mes, mes étudiants, plus, qui sont quand même dans l'expérience, ceux qui, d'ailleurs, ont compromis pendant la semaine de relâche de continuer. À faire leur expérience à peu près tous les ordinateurs qu'ils vont rencontrer pour voir comment fonctionnent les algorithmes. Puis là, je dis, après ça, on les met sur Firefox. Ensuite, on leur parle Doc -Doc de DocDocGo et de d'autres moteurs de recherche comme ça hein, qui nous sortent des ornières, justement, du GAFA. C'est là-dessus que je, je voulais terminer. C'est que s'il y a des questions, des avenues pour discuter, je, je suis là, puis on peut en parler.